Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va voir comment préparer son GR20. Alors le GR20, vous le savez, c'est la grande randonnée la plus dure d'Europe apparemment, c'est la traversée de la Corse, vous voyez, alors on peut le faire du nord au sud, du sud au nord, c'est comme on veut. Euh, et je vais vous donner tous mes conseils pour préparer donc votre GR20. Alors euh, juste euh, avant de, de, de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que moi je l'ai fait en 5 en jours, donc cette vidéo se destine plutôt à ceux qui veulent le faire en mode rapide et léger, plutôt que ceux qui veulent faire le GR20 en mode euh, randonnée, même si vous pourrez y prendre quelques petits conseils par-ci par-là, évidemment donc restez jusqu'au bout de cette vidéo, vous aurez sûrement des trucs et astuces. Alors avant de commencer également cette vidéo, je vous invite aussi à vous inscrire à ma liste mail privée, tous mes contacts, c'est mes contacts, mes contacts privés, euh, où j'envoie un mail très régulièrement avec des informations sur la préparation mentale et sur l'entraînement en trail principalement. Voilà, vous aurez aussi des petits conseils de façon de penser, mindset comme on appelle ça. Voilà, allez, sans plus attendre, c'est parti, euh, je vais vous présenter donc comment ça va s'organiser cette vidéo. Alors déjà dans un premier temps, euh, je vais vous donner euh, mon avis sur le matériel, sur le parcours, sur les refuges, euh, s'entraîner physiquement, euh, l'alimentation, le voyage, comment le préparer, euh, le budget, la météo et euh, ça c'est un autre petit conseil à la fin. Alors euh, c'est parti, commençons par le matériel. Alors matériel, on va être, ça va être très rapide parce que j'ai fait une vidéo complète euh, sur le matériel que j'ai utilisé et je vous mets le lien euh, dans, euh, dans, en, en haut pour retrouver la vidéo tout de suite euh, pour euh, savoir tout le matériel que j'avais utilisé. Alors ensuite, donc le parcours. Euh, moi, si c'était à refaire, je ferais exactement le même parcours. Je ne regrette rien. Il euh, y a voilà, c'est des étapes qui étaient plutôt bien réparties. Donc euh, honnêtement, je même au niveau des refuges qu'on a qu'on a du coup euh, ou dans lesquels on est on a été, euh, eh bien je changerai rien du tout. Donc voilà les étapes. Donc la première, c'était Calenzana Asco. Alors excusez-moi pour la prononciation, c'est que c'est pas comme ça que disent les Corses, mais euh, voilà, ce sera ma façon de breton de le dire. Alors Calenzana Asco, Asco Manganou. Manganu, Visavona, Visavona, sachant que c'est la moitié du parcours, donc on fait la moitié en 3 jours, et l'autre moitié en deux jours. Alors, Visavona, Uskolu, Uskolu, Konka. Euh, voilà donc les étapes. Alors euh, sur le site gr20.fr, euh, euh, vous avez les, les descriptifs des nombres de kilomètres euh, qu'il euh, que, euh, qu y a entre chaque étape. Alors il euh, faut savoir que c'est pas très très à jour et euh, moi j'avais euh, des kilométrages qui étaient différents à chaque fois. Donc euh, voilà, prenez ça pour à titre d'information, mais euh, c'est pas hyper fiable parce que en fait le, le, le site n'est pas tout récent et les, les parcours en fait ils les changent, ils les changent en fonction des, des périodes, des saisons, des voilà, des, des évolutions du terrain. Enfin, ils changent donc les kilométrages sont pas hyper hyper bons. Donc euh, voilà, alors. Euh, le balisage est très très bon euh, sur, sur tout le GR20. Moi j'avais un petit topo guide pour préparer pour préparer le GR20 et avec les parcours dessus je l'avais pris mais euh, au final il m'a pas servi du tout et euh, bah, je regrette de l'avoir pris. Euh, donc euh, vous pouvez vous en passer largement, le balisage est très très bon, il n'y a pas de questions à se poser euh, on voit tout, tout le temps des traces euh, rouges et blanches alors moi je me suis paumé une fois, vous le, vous le verrez dans ma vidéo euh, de Visavona à Usculu mais c'est parce que j'ai pris une, un chemin annexe et euh, les chemins annexes pour le coup sont un petit peu moins balisés euh, que, euh, que les, le chemin du, du Gervin, le, voilà, le vrai parcours euh, ensuite la technicité, alors ce qu'on ce qu'on tout le monde dit c'est que c'est beaucoup plus technique dans la partie nord donc Calenzana, uh, ça des trois premières étapes là en fait de Kalenzana à Visavona. Uh, malgré tout, on a des des portions qui sont très techniques aussi sur les, la, la partie sud. Donc attention, vigilance. Uh, c'est uh, c'est vraiment vraiment technique. Vous voyez enfin moi je fais beaucoup de, de si vous me découvrez par uh, par cette vidéo là, je fais beaucoup d'ultra trail dont des trails en montagne et euh, je me suis fait surprendre, je me suis fait un peu cru, ouais c'est bon, moi je fais des trains tout ça, et en fait non, c'est vraiment très technique, et euh, quand je voyais certaines personnes qui étaient avec des gros sacs de presque 20 kilos, et qui n'étaient pas du tout, euh, enfin, qui n'avaient pas le physique euh, de l'emploi, on va dire, eh ben j'étais vraiment inquiet pour ces gens-là, parce qu'il y avait des portions qui sont vraiment très très très techniques, donc attention, vigilance, euh, c'est vraiment même dangereux, et puis euh, des fois, enfin sans exagérer, vous glissez, vous tombez, c'est fini, quoi, donc... Euh, euh, voilà. Donc attention, vigilance. Encore une fois, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. C'est vraiment pas à prendre à la légère. Voilà pour le parcours. Euh, voilà pour le parcours. Euh, ensuite, donc les refuges. Euh, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver, euh, de réserver votre votre euh, vos refuges. Vous pouvez réserver sur le le parc le site du parc national. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut réserver Eh bien, parce que à certaines saisons, les refuges sont pris d'assaut et euh, si vous réservez pas à l'avance, ben vous avez pas de place. Alors quelque chose que je savais pas avant, c'est de faire attention à son heure d'arrivée, parce que à partir de 19h, même si vous avez réservé et que euh, quelqu'un d'autre arrive et n'a pas de place, enfin euh, n'a pas réservé, et euh, eh bien cette, euh, votre place peut lui être attribuée si vous arrivez après 19h et que vous n'avez pas prévenu. Donc, euh, attention, attention, et des fois c'est pas toujours évident de prévenir parce que dans certains refuges on ne capte pas, donc euh, ça a failli nous arriver, nous à Manganou, on est arrivé, il était 20h30 et euh, vous voyez dans la vidéo quand on arrive il fait nuit et euh, bah, en fait heureusement qu'on n'était pas sur une saison où il y avait beaucoup de monde parce que les, les gardiens du refuge nous ont dit qu'ils auraient pu nous sucrer notre place, alors ils nous auraient trouvé une place ils vous trouveront une place dans une tente mais le problème c'est que si vous faites le travail, enfin en mode travail, donc en mode léger eh bien, vous n'avez pas de, de de matelas, pas de sac de couchage avec vous, et euh, bah, ça peut être très compliqué de dormir à même le sol dans une tente, surtout que bah, il fait beaucoup plus froid dans une tente que dans le refuge. Donc euh, attention à votre heure d'arrivée, euh, soyez vigilant à ça, arrivez avant 19h et euh, voire même avant et puis si vous voulez manger, il faut arriver aussi de bonne heure pour pouvoir bah, manger sur, sur place. Ensuite, l'état des refuges. Euh, moi je l'ai trouvé plutôt bon, euh, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, euh, moi j'ai trouvé que bah, c'est spartiate, hein, ça reste de la randonnée, euh, c'est pas du grand grand luxe évidemment, mais bon moi je trouve que ça a fait, ça fait l'affaire, hein, ça fait le job et puis ça fait aussi une part d'aventure, hein, le fait qu'il n'est pas tout confort ça fait ça fait ça fait vraiment le boulot. Alors celui qui est vraiment tout confort par contre là où j'ai été surpris dans le bon sens c'est celui de Asco parce qu'Asco c'est une station de ski. Euh, et euh, bah là c'est vraiment presque un hôtel quoi. On était quatre dans une chambre, c'était il y avait le petit déj, il y avait tout à la, enfin c'était royal. Donc euh, vraiment le top dans le top pour ce refuge là et moi j'ai pas eu j'ai pas été confronté aux puces de lit malgré tout prévoyez euh, des boules caisses parce que bah, vous êtes c'est des chambres qui peuvent aller jusqu'à jusqu'à plus de 20 euh, je sais pas, 30 même dans, dans certaines dans certaines certaines pièces donc il y a forcément au moins un type qui ronfle et euh, bah, prévoyez des boules caisses et un drap de soie alors un drap de soie c'est pour les plus de lit mais aussi pour gagner en degrés parce que vous gagnez 5 degrés avec un drap de soie donc aussi appelé les sacs à viande vous pouvez euh, bah, du coup gagner un petit peu de degrés donc c'est c'est vraiment toujours euh, toujours confortable euh, le soir attention à l'électricité, il n'y a pas l'électricité dans tous les refuges, enfin, ou du moins, vous avez, vous avez l'électricité, mais l'accès est très restreint, en fait, vous avez peut-être deux prises pour tout le refuge, donc, euh, voilà, on n'a pas pu recharger nos, nos équipements électriques euh, sur tout le parcours, alors, on avait quand même pas mal de trucs, on avait une batterie externe, on avait, euh, on avait la GoPro, les téléphones, donc, euh, c'était pas toujours simple de recharger les, les équipements électriques, donc, euh, vigilance là-dessus, euh, prévoyez de quoi recharger vos, vos appareils si vous en avez, et puis, dans ben l'idéal, n'en prenez pas, hein, ça vous ferait une petite coupure. Alors, juste un petit téléphone pour pouvoir prévenir en cas d'accident, Évidemment. Euh, on va prendre un petit point sur le physique. Euh, physiquement, moi, ce que je vous invite à faire avant de partir sur le GR20, c'est de bosser les descentes. Surtout si vous le faites en mode rapide, parce que ben, dans les montées, en fait, vous allez marcher, ça va être dur, mais bon, vous êtes léger, donc euh, ça va, ça va, c est, c est, vous prenez votre temps, et puis euh, ça va le faire. De toute façon, vous n'allez pas courir en montée, n'est-ce hein, pas euh, Mais par contre, les descentes peuvent être très, très traumatisantes, parce qu'on va profiter des descentes pour aller un petit peu plus vite, et qui dit aller un peu plus vite, bah, dit courir, voir un petit footing dans les descentes. Et là, attention, les genoux peuvent euh, ramasser vraiment, vraiment beaucoup. C'est ce que, c'est ce qui est arrivé à mon collègue qui a dû arrêter du coup à Visavona. Euh, il n'était pas assez préparé au niveau des descentes et bah, ses genoux ont ramassé et du coup, il s'est blessé. Euh, donc, euh, il n'a pas pu continuer et c'est dommage du coup de, de devoir arrêter à cause de ça. Euh, voilà. Donc euh, physiquement, préparez-vous en faisant du renforcement musculaire et en bossant euh, vraiment beaucoup les, les descentes principalement. Moi, c'est ce que je, voilà. S'il y avait un truc à bosser avant, je vous invite à faire ça. Ensuite, l'alimentation. Alors, euh, l'alimentation, j'aurais pu la mettre aussi dans dans la partie refuge parce que moi, je me suis nourri exclusivement avec la nourriture que je trouvais dans les refuges parce que euh, bah, on y mange très très très bien les gardiens font une font des repas qui sont vraiment délicieux. Alors juste, euh, faites attention, et ça c'est ce que je m'en s'est faire avoir euh, au tout début, euh, c'était le, le premier midi, euh, faites attention à ne pas manger trop salé, ah, c'est vrai que ça fait envie, hein, la charcuterie, le fromage, c'est hyper bon, c'est voilà, ça fait envie, mais en fait c'est hyper salé, et qui dit salé, dit derrière bah, boire, et euh, bah, vous vous serez amené à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup, et ça peut être gênant, surtout s'il fait chaud, euh, Voilà, donc attention à ne pas manger trop salé, mais sinon, la soupe qu'ils font est délicieuse. Enfin, les, euh, les tous les repas qu'ils font en général sont, sont vraiment très très bons. Les pâtes qu'ils font avec la sauce là sont vraiment c'est vraiment vraiment très bon. Donc, euh, moi, je vous invite à manger uniquement dans les refuges. Ça fait vraiment vraiment le boulot. Euh, voilà. Donc, euh, moi, enfin, si vous suivez, euh, si vous mangez dans tous les refuges là que vous traversez. Voilà, vous aurez une alimentation qui sera correcte. j'avais pris cinq barres de céréales avec moi au départ. Encore une fois, hein, l'idée, le, le, c'est de se dire, euh, on part le plus léger possible. Alors, juste un, un petit point sur matériel euh, en aparté, une petite parenthèse. À partir du moment où vous vous dites, je prends ça au cas où, eh ben ne le prenez pas. Voilà. Donc, euh, par exemple, je prends des jumelles au cas où, j'ai envie de regarder. Non. Et ça c'est pas un équipement indispensable euh, donc euh, le prends pas quoi donc euh, euh, ou alors je prends euh, euh, je sais pas j'ai pas d'autres exemples en tête j'aurais dû préparer à avoir d'autres exemple mais j'ai pas de rien, mais dites-vous si je prends ça au cas où par exemple euh, euh, je prends euh, trois slips au cas où. Bah non, en fait, euh, deux, ça suffit. Euh, donc, euh, prends pas le troisième au cas où. Euh, je prends pas deux t-shirts au cas où un t-shirt, ça suffit. Euh, voilà, tout ça, en fait, faut faut s'alléger au maximum pour se ne, ne voilà faire en, faire en sorte que votre vous soyez le plus léger possible dès que vous dites au cas où c'est que c'est pas un équipement de sécurité obligatoire et euh, bah du coup vous ne prenez pas quoi bon, bah, évidemment vous n'allez pas vous dire je prends une veste imperméable au cas où il pleut bah, évidemment vous allez la prendre mais c'est pas dans ce cadre là que rentre ma, mon, mon intervention évidemment euh, les, la, un équipement imperméable c'est un équipement de sécurité euh, et on en parlera juste en dessous dans la dans le, dans le paragraphe météo ». Donc voilà pour l'alimentation, vous trouverez aussi dans les refuges de quoi vous ravitailler, euh, pour euh, ben, prendre des pommes potes, des, des barres de céréales, vous trouverez vous trouverez de tout, et c'est pas si cher que ça, donc euh, voilà, vous trouverez de tout euh, pour vous ravitailler, et puis vous repartir euh, repartir en étant un peu plus en forme. Alors, en ce qui concerne le voyage, alors quelque chose que je savais pas avant de partir, c'est que sur la en, en Corse, en fait, le stop marche très très bien. Euh, voilà, les, les Corses sont assez, euh, sont ne, ne sont pas trop frileux à prendre les gens en stop. Donc ça, c'est une très bonne chose euh, et euh, bah, ça fait l'affaire de, des randonneurs comme nous euh, pour se rendre sur les lieux de départ. Euh, voilà. Donc quand on, nous on y est allé, on a pris l'avion de Nantes à Calvi et il y avait euh, beaucoup trop de vent en fait à la période où on est allé. Euh, il y avait des rafales à 120 km h quand on a atterri. Et donc euh, on n'a pas pu atterrir à Calvi, on a atterri à Bastia. Il y a un bus qui nous a amené de, de, de Bastia à Calvi. Et du coup, euh, voilà, je vous montre sur la carte, Bastia c'est par là. Hop, Ils nous ont amené jusqu'à Calvi euh, ici et de Calvi jusqu'à Calenzana on est parti en taxi, on a trouvé des gens dans le bus qui prenaient, euh, qui faisaient le, le Gervin aussi, du coup on s'est réservé un bus, un taxi à, à nous tous, et voilà, la solidarité s'est mise en place comme ça, mais ça c'est des réponses que vous avez en voyage, vous pouvez pas prévoir ça, ça c'est impossible à prévoir, on peut pas savoir qu'il va y avoir ça, mais malgré tout, rassurez-vous, on trouve toujours les réponses en voyage, euh, donc, euh, on s'adapte. On, on Il y a des trucs qui nous arrivent, on, on, on pensait pas. Enfin voilà. Et ça, c'est ce qui nous est arrivé aussi à Figari. Bon, je vous invite à regarder les vidéos, vous vous en saurez plus sur, sur, sur tous les trucs qui nous sont arrivés, euh, évidemment. Donc, euh, le retour, voilà, on a pris l'avion Figari Nantes. Euh, euh, quelque chose aussi que vous pouvez faire et, et auquel on ne pense pas forcément, c'est de réserver des Airbnb alors le Kalenzana en fait c'est donc le lieu du départ si vous faites ça dans le sens nord-sud et sur Kalenzana en fait vous avez pas mal d'Airbnb et qui sont vraiment au pied au pied du départ moi j'avais peur que ce soit un peu loin du départ mais en fait c'est vraiment au pied du départ donc euh, vous, si vous réservez un, un Airbnb dans Kalenzana peu importe où vous êtes enfin voilà c'est un petit village vous serez pas très loin du départ du Germain et c'est bien indiqué, donc il euh, n'y a pas de souci pour en prendre un départ. Euh, si vous prenez un Airbnb à Kanisa, aussi vous pouvez prendre un Airbnb à Visavona. Visavona, c'est le milieu. Alors Visavona, c'est pas une, c'est pas. Moi, je pensais que c'était une petite ville. Mais en fait, c'est tout petit. Enfin, ouais, moi, je suis même pas passé en fait dans Kalenzana parce que euh, notre Airbnb était euh, en sur en parallèle du parcours. Et puis après, j'ai pris un chemin annexe, donc euh, pour ne pas passer par Visavona. Mais mon pote qui est passé m'a dit c'est vraiment tout petit. Il y a Yegdan, il y a même pas me pas retirer de l'argent. Enfin voilà, c'est euh, c'est vraiment tout petit. Et ne croyez pas que vous allez arriver en ville avec tout confort. Moi, je, je, je croyais ça et c'était ça une erreur de un manque de préparation du coup avant. Donc euh, attention à ça. Soyez vigilants ce qu'il faut être vigilant aussi, c'est les bus en fonction de la saison dans laquelle vous allez faire votre GR20. Il n'y a pas toujours des bus, donc attention, attention à ça. En septembre, il n'y a pas de, de transport en bus. Nous, on pensait pouvoir prendre le bus, notamment de pour rejoindre de Conca, donc l'arrivée jusqu'à Porto Vecchio et de Porto Vecchio après aller à Figari pour pour reprendre l'avion mais en fait on n'a pas pu parce qu'il y, y avait plus de bus à cette période là donc du coup on a dû s'adapter et c'est là que je vous dis que les réponses viennent en chemin et je vous invite à regarder mes vidéos pour voir comment on a fait mais ça a été vraiment de la débrouille entre covoiturage de taxi, du stop, enfin voilà ça a été un peu l'aventure mais ça vient toujours en chemin les réponses euh, ensuite donc le budget, alors prévoir 250 euros minimum de liquide et voire même un peu plus si vous voulez vous faire plaisir dans les refus, si vous, avez, vous voulez vous acheter des, moi j'ai jamais acheté des plaisirs, euh, des gros plaisirs genre une table de chocolat, enfin des trucs comme ça, jamais acheté genre je prenais une petite piétra le soir mais voilà pas des gros plaisirs euh, qui, qui, qui servent pas à grand chose sauf si ce n'est à faire du bien au moral, euh, donc euh, voilà, prévoyez 250 euros, normalement ça devrait aller, entre 250 et 300 euros vous êtes large si vous mangez matin, midi, soir dans les refuges. Euh, le transport, donc nous on, a, on avait pris, donc je vous l'ai dit juste au-dessus, l'avion de Nantes à Calvi plus le taxi, ça nous a coûté 300 euros, euh, donc j'ai mis 300 euros max, parce que euh, voilà, ça peut changer en fonction des saisons mais ça doit être, vous tournerez à peu près autour de ça euh, bah, le matériel tout dépend si vous êtes déjà équipé ou pas et ce que vous prenez comme équipement donc là bah, je peux pas trop vous répondre à votre place moi j'avais tout parce que bah, j'avais mon équipement de, de trail donc euh, j'avais tout euh, donc euh, si ce n'est le drap soie que j'avais pas mais euh, bah, ça coûte je crois 80 et 30 euros à Decathlon euh, ça voilà donc euh, mise à part ça j'avais tout donc euh, donc voilà euh, au niveau du matériel, s'il y avait quelque chose à... Si je pensais à un truc, là, euh, si à refaire, je prendrais pas de bâtons, euh, parce que euh, ben, comme c'est des terrains qui sont très rocailleux, très techniques, euh, et que je suis pas montagnard, euh, je suis pas habitué à vraiment utiliser les bâtons sur ce type de terrain, et ben, en fait, ils m'ont plus gêné qu'autre chose, et je les ai pas vraiment beaucoup utilisés. Euh, donc, euh, à refaire, j'enlèverais les bâtons, ça m'allégerait ça encore un petit peu plus. Voilà. Euh, L'hébergement, il euh, faut compter 15 euros par nuit dans les refuges. Donc, euh, bah, du coup, vous c'est écon... vrai que euh, comme on mange dans tous les refuges, eh bien, on dépense plus que quelqu'un qui est en autonomie complète, mais bah, vous, comme vous le faites en 5 jours, eh bien, vous avez beaucoup moins de nuit, donc au final, ça s'équilibre. Ça s'équilibre quand même pas mal. Donc, euh, bah, financièrement, ça va, quoi, 15 euros par nuit, euh, c'est pas dramatique, ça le fait. Euh, météo, alors là, faites extrêmement attention à la météo. Comme je vous le disais, nous, quand on est arrivé, on avait des rafales à 120 km heure et il y avait des refuges qui s'étaient fait arracher le toit. Enfin, c'était vraiment la guerre quand on, juste avant, juste avant qu'on arrive. Donc, heureusement qu'on n'est pas tombé là-dessous parce que, bah, ça, en fait, une des rafales comme ça avec des pluies de rage ça vous stoppe, ça vous ne stop, pouvez pas avancer, vous restez dans le refuge, vous attendez que ça passe, et puis voilà, on n'avait pas prévu un jour de, de marge, en fonction de nos avions, euh, et ça c'est une erreur, parce que, à refaire, je me prendrais un jour de battement, quitte à changer si possible l'avion, si on arrive plus tôt, mais euh, je me prévoirai un jour de plus, parce que bah, la météo, je vous dis, ça peut vous stopper sur place, et là on a eu vraiment beaucoup de chance que de ne pas avoir d'orage et de, qui nous stoppe, parce que bah, les portions elles sont très très longues, et ça fait des grosses journées de bien 12 heures à chaque fois, donc euh, attention à la météo, ça peut vous stopper sur place, euh, voilà, donc euh, il fait pas aussi si chaud que ça, hein, même si on est encore, c'est que... Euh, et que et que on est on est on en est, on été, on est en altitude quand même, ça reste de la montagne. Donc euh, la nuit, il fait assez froid et je vous invite à avoir des, des équipements de, de chaud qui sont vraiment performants. Euh, et voilà, ça va le faire, hein, c'est ça, ça se fait. Et puis après, on se serre et puis euh, dans les refuges, les gens sont, sont un peu serrés. Donc euh, la chaleur humaine fait le reste. Mais oui, faites très attention à la météo parce que ça peut vraiment euh, changer complètement la donne. Euh, et euh, en fonction de la période à laquelle vous allez le faire, donc euh, notamment en mai et en... Même voir jusqu'à juillet, ju fin juillet, je crois, j'ai entendu, j'ai vu des gens euh, dire ça, qu'il y avait de la neige en, en altitude potentiellement. Donc euh, voilà, c'est en fonction des, des, des années, des saisons. Bah, bah, faites très attention, faites soyez très vigilants sur sur la météo. Et enfin, petite note, euh, petit conseil comme ça en venant, ne jamais écouter les estimations de temps des gens que vous allez croiser pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que vous, ben, si vous suivez cette vidéo, c'est peut-être que vous comptez le faire dans le même état d'esprit que moi, euh, c'est-à-dire en 5 jours, ou du moins en mode rapide, et vous allez euh, croiser en fait des randonneurs qui, eux, euh, font une à deux étapes par jour, et euh, vous, là, vous avez des étapes, là, c'est des, des quatre étapes dans la journée. Donc, euh, euh, moi, je me souviens, quand j'étais à lu et je dis quand j'étais il reste, euh, on va regarder... Que lui, il reste 1, 2, 3, 4 étapes, vous voyez, c'est la fin, et quand vous vous êtes ici, là, et puis que les gens, ils vont là, et que vous, en fait, vous faites tout ça dans la journée, eh bien, vous vous dites, bah, moi, je suis là, eux, il leur reste encore 4 jours de marche, moi, j'ai terminé ce soir, quoi. Donc, euh, vous n'êtes pas du tout dans le même délire que les gens qui font en plus de temps que ça, donc... Ils vont vous donner des estimations en fonction de ce que eux viennent de faire et euh, ils vont pas imaginer que vous êtes capable physiquement de faire autant d'étapes en si peu de temps, donc euh, ne les croyez pas sur. C'est pas de la, de la malveillance de leur part, hein. c'est juste que ben ils vont vous donner. Ben nous on a mis une heure, une heure et demie, deux heures pour revenir. Et et des fois du coup les gens quand vous allez leur dire ouais, moi je le fais en rapide, ils vont vous donner une estimation en pensant bah il est rapide donc du coup il va aller peut-être trois fois plus vite que moi. Sauf que bah, c'était une portion qui était très technique et que ben bah, en fait vous pouvez pas aller plus vite que ce qui marche parce que c'est très technique. Donc euh, bah, finalement vous pensez que vous allez mettre moins de temps. Donc en fait non. Les, les, Enfin, voilà c'est un coup à se, à se ruiner le moral, n'écoutez jamais les estimations de temps des grands d'honneur que vous allez croiser, c'est un conseil que je peux vous donner même si je sais très bien que vous allez le faire parce que c'est humain, vous croisez des gens et puis vous allez en discutant comme ça dire ah, c'est encore loin, il euh, y a encore euh, voilà, donc le, je, je sais très bien que vous allez le faire mais voilà un petit conseil n'écoutez pas trop. Voilà, bah écoutez, c'était euh, mes conseils pour préparer votre Gervin euh, de la façon la plus efficace possible. Enfin, euh, du moins j'espère vous avoir apporté quelques informations pour préparer votre gervin du mieux possible. Euh, je vous invite aussi à regarder mes vidéos hein, qui. Euh... Vous donc toutes les étapes. Vous allez avoir une petite idée du, des, des portions techniques, des portions qui le sont un peu moins. Contrairement à ce qu'on peut dire, encore une fois, le sud n'est pas plus facile. Les étapes, vous voyez, ici, celle-là et celle-là, c'est des étapes à 45 et plus de 50 km dans la journée. Donc, c'est quand même costaud. Donc, attention, attention, préparez-vous bien physiquement. Euh, c'est pas qu'une légende, c'est faisable en 5 jours. Euh, moi, fin, je suis pas un, un as de l'ultra-try, hein, j'ai pas beaucoup dultra trail à mon actif, mais pour autant, euh, je pense que j'aurais pu le faire en quatre jours. Euh, mais j'aurais pris moins de plaisir parce que j'aurais fait plus de nuit et j'aurais beaucoup plus, un peu plus, enfin été plus vite sur certaines portions, donc j'aurais pris moins de plaisir, donc 5 jours c'est très bien, c'est très très bien, on marche principalement de, de jour, donc euh, ça nous laisse aussi le temps d'admirer le paysage, ce beau paysage. Euh, donc comme je disais, je... juste une petite, une petite chose que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos sur ce que je pensais du germain, euh, en septembre, la faune et la flore sont assez, assez pauvres, Il c'est beaucoup de rocailles, euh, on n'a pas croisé énormément d'animaux, euh, voilà donc ça c'est un petit peu dommage j'ai trouvé mais sinon c'est une superbe expérience et c'est vraiment l'aventure d'une vie quoi, enfin, moi ça faisait 11 ans que je disais que j'allais le faire et je regrette absolument pas de l'avoir fait comme je l'ai fait. Juste une déception pour mon pote, évidemment, qui a pas pu aller au bout. Ça, évidemment, je suis déçu de ça. Mais, mais sinon, euh, c'est vraiment une expérience hyper chouette à faire. Ne la repoussez pas trop. Euh, si vous avez envie de le faire, faites-le. Euh, c'est vraiment, vraiment une aventure de dingue. Les gens sont, sont vraiment très chaleureux. Les, les, les gardiens de refuge sont très sympathiques. Voilà. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des belles rencontres à faire. Les gens, enfin, le soir dans les refuges, ça discute, euh, c'est franchouillard. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience. Euh, les rencontres qu'on a fait aussi, euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment très apprécié ce, ce, cette expérience humaine et cet effort aussi euh, bah, physique qui, qui était vraiment super chouette euh, à faire. Donc, je vous invite vraiment à le faire si vous avez envie de le faire. Ne repoussez pas trop, procrastinez pas, faites pas comme moi, attendez pas 11 ans pour le faire. Vraiment, allez-y, préparez-vous, mais allez-y. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à partager avec les gens que vous pensez qui ça intéresserait de, de faire le Germain. Euh, si vous avez des questions, si vous avez manqué des choses, n'hésitez pas aussi à le dire dans les, à me poser question dans les commentaires. Si ça mérite une vidéo complète, je le ferai. Sinon, je vous répondrai directement. Je réponds à tout le monde. Je réponds pas toujours très rapidement, mais je réponds toujours. Euh, ben bah écoutez, j'espère que ça encore une fois que ça vous aura aidé. Euh, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et à vous abonner à la liste de contact privés. Voilà, je vous invite maintenant à passer une très bonne journée. C'était François, bye bye.